Salut à tous, vous venez d'arriver sur ma chaîne et vous vous demandez ce qu'un dé en mousse peut bien proposer. Eh ben, des jeux de société. Et plus précisément, des présentations de jeux, des règles, mais aussi quelques parties et unboxing. Les présentations permettent de se faire rapidement une idée sur un jeu. C'est un format très court, sans fioritures. Elles sont généralement structurées en trois points clés, suivis d'une conclusion. Il s'agit de mon format principal. Les règles express sont des explications de règles sous forme de vidéos, Mise en place, déroulement et fin de partie. Comme les présentations, le format est court. Le but est d'accompagner le joueur pour sa première partie ou lorsqu'il redécouvre un jeu. Vampire la Mascarade est un jeu de rôle que j'aime beaucoup. Je vous propose de découvrir la 5ème édition au travers d'une série de vidéos sur le lore, les règles, mais aussi les produits dérivés. Vous trouverez ici et là quelques vidéos de parties en solo, en duo sur des jeux de société physiques, des jeux vidéo ou des applications. Si vous fouillez un peu, vous pouvez aussi trouver quelques présentations de jeux en 30 secondes et des vidéos d'ouverture de jeux en vitesse x4, d'anciens formats qui prennent la poussière, en tout cas pour le moment.